Mais avant que je me dise, je, me que... Dans je me suis menaces, de réunir, est... un samouah. Je Je le les moi fonctionnaire et magistrat ça y est mon Je le le nous lui sénégal est bon là de je dis, je dans le des citoyens la dit la faille pour nous appliquer. Les femmes sont de faire appliquer. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons été Parce que nous avons été réunis. Nous Nous que ya Nous Nous il y a un problème. Il problème. L'administration a un problème avec justice. direction générale des élections, ministère de l'Intérieur et le conseil constitutionnel eu un problème. problème. Ils ont un problème. un problème. a un problème. un problème. un problème. ont Parce que nous, ils une décision. Pour éliminer ce liste de manière injuste et illégale. De manière anticonstitutionnelle, nous sommes tous que nous avons dit que nous avons en train nous avons dit nous que nous avons dit nous avons dit nous Sénégal, dit nous avons dit nous avons dit nous sommes dit nous nous nous nous Makisal milen Djidjé Cheikh Abdou Baradoli, qui est venu à la vous voyez, vous dit, Makisal, Institution, Makisal, Institution Est-ce que Makisal Institution vous avez respecté, Inspection Institution vous, vous dina, le Sénégal, Les règles C'est Saga, Saga Vous donc, institutions, Macky -Sall, sous les institutions, institutions, les gens des pères de famille, des jeunes, des père de famille, vous voulez faire dom. vous pouvez faire ça. faire il pas n'y a pas Président de la République. C'est-à-dire que Macky Sall, si a une fonction au Sénégal, on peut de a n'y a parce que palais parce a recevoir palais. quest c'est le mérite C'est un en explique Macky Sall a un problème avec son passé je crois il a un problème lui avec son passé et il essaie de prendre une revanche sur la société c'est respecte qui faire qui faire soit confirmez vous qu'il institution ici, institution présidentielle au Sénégal. Qu'est-ce que nous avons Les Sénégalais, institution. dit, ils ont dit, yor dit, qui ont dit, dit, ils ont dit, ont dit, ils ont dit, dit, ont dit, dit, ils ont dit, ont dit, ils ont ont dit, njabot, ont dit, dit, il une image que nous défendre. Qu'est-ce qui est ce parce est Seigneur Abdou que doli qui qui ce qui ce qui qui est ce c'est ce politique qui est nous avons gagné, nous avons payé, l'élection passée, nous Nous Parce que la loi de la Constitution, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale doit reprendre. Le les députés, ils ont commis un flagrant délit. Ils ont délit. Ils ont Ils ont Ils ont Ils ont Ils ont nous avons des flags de, de grandeur. Nous de de nous de de devant le juge. Nous avons été jugés. Nous avons été jugés. Nous Nous été jugés. Nous Nous été Nous été été été jugés. C'est le été moi, je suis un juge d'instruction, je je ne de côté, d'instruction. Je suis un un un un un d'instruction day mu xiyat ne li ma wax ana procureur procureur bi doon wax sax na ay ay wa li xew ci dekk ay ay ana mu mom su yi taxawé dossier 94 milliards ofnak def na rapportam ne ko ñi dañu sacc xalisu rewmi ousmane sonko wax na deug nañ leen poursuivre ana procureur ci jamoro jojo keur fait que fekk ay ay ay milliards ñu tecc ci ay nek ana procureur ci jamoro jojo il y injustice qui est décrite. Il y a des qui sont très bien. Ils sont très bien. Ils très bien. Ils sont très bien. Ils très bien. Ils sont très bien. Ils très bien. Ils sont très bien. Ils très bien. Ils sont très bien. les très bien. Ils sont très bien. très bien. très bien. On ne peut pas Mais interpellé. qui a été interpellé. dire a été été interpellé. On a été été interpellé. On ne été interpellé. que je veux dire a je aussi le, <coughs> le, le Conseil constitutionnel, la forfaiture, c'est liste titulaire le fait que nous Ce le Conseil constitutionnel. Cette charge là c'est des criminels. C'est un crime. Est le avons fait que nous qu fait que nous avons une liste nationale Parce que Nous avons fait liste Parce que nous liste nationale Nous avons que liste liste nationale depuis quand Conseil constitutionnel, c'est le juge de la conformité à la constitution. l'arrêté de ministre Depuis quand le Conseil constitutionnel est le juge de la conformité à un arrêté ministériel C'est une honte. C'est une honte, ce que les, les, les, les, les, la, la magistrature est en train de faire dans ce pays. Et j'interpelle l'union des magistrats. Si vous avez des qui dignité et la probité, vous les magistrats. Si vous avez qui justice, vous avez des justice, vous avez des vous avez des On a, un un a vous avez des juges, des des vous avez et donc, il y a un pour le préfet. Ce que le préfet doit symboliser l'administration. Le gouverneur ça. Le gouverneur d'abord. Parce que le gouverneur de Dakar, pas, il a beaucoup de promotions. Chaque 5 heures, il y a un de terrain. Il a un football Al-Hassan, il a dit qu'il Il a Il a dit qu'il responsabilités. Il a a fait ce tour. On a ce tour à e Il a Il a Il a a cette dignité est dignité. ce bonhomme. Parce que moi, je ne suis pas pour me que des Pourtant, les journalistes qui ont fait des je ont fait des choses. Les articles ont fait des choses qui ont fait des qui ont fait qui des dans pré ils ne pas la période préélectorale, il des couvrir propagande électorale. Ils sont cohérents avec nous. avons avec nous. Ils ne cohérents pas nous. Ils sont cohérents les... al-Hassan Ils sont cohérents avec nous. Ils c'est Justice et administration, ils pas de réformes. Parce que la justice, si vous ne le pas, vous le n'a pas. Ce que vous pas, la justice. Vous judiciaire. Les plus grands ennemis de l'institution judiciaire sont dans la magistrature. C'est ce que vous arrêté gouverneur Comme, gouverneur, c'est un arrêté illégal. Il faut servir de base à une interdiction. Le préfet, il est fait Il légal. Parce que le préfet, deux, il y a de menace de troubles ça, ça dit, est là. Il est là. Il est à l'ordre public. Il est là. Il est menace à l'ordre public, nous, une semaine, on a une manifestation. Il est là. la est là. Il est Il à est Il la Il Il est Il de troubles euh, monsieur, yep, faire la fait il faut que les place pour que les gens ne soient d'ailleurs, ce qui est le cas, c'est que le procureur, il faut. Euh, il faut y aller à ce dépose une plainte contre le procureur. Parce que nous avons fait une manifestation il a une semaine. Quand amul avons amul. une bataille, nous avons fait une manifestation. Une, est une, manifestation, est une, manifestation, est une insurrection. Est-ce que le procureur est normal? Non? Nous avons fait une manifestation une semaine plus tard Il n'y fait rien de plus, il inventé cette histoire une manifestation manifestations et insurrection. Les, les, les, les, les les signes de l'insurrection Qui est-ce qu'on va voir est-ce qu'on va aller est le palais est-ce qu'on va voir Où est-ce qu'on va voir qu'on on va déposer on va demander à nos avocats de préparer, on va déposer une plainte contre vous. Parce que toi fonction, que tu une fonction, vous as une fonction de faire. Vous procureur, il, a pas il, a pas il sait que insurrection est en Nous l'interpellons personnellement. Parce que la femme, de faire. Il, y des, gens, il y des actes et des propos détachables de sa fonction. La fonction procureur douli, en train de se politique. Si vous avez de cela, Sénégalais que notre manifestation une maintenir, le temps de la manifestation, on ne change Madame est-ce qu'on doit aller en place de l'indépendance? Est-ce qu'on doit la place de l'indépendance? Nous ne change pas de faire manifestation. Parce que ce que est qui député, il a pas de postes Il a a qui sont a pas nous avons préparé l'élection présidentielle. Nous avons convaincu que nous avons besoin de députés. Si nous sommes la choisir Parce que je avons cumul de fonction. Si nous députés, nous devons nous dépêcher. Nous devons nous dépêcher. Nous devons nous dépêcher. Nous devons nous nous Nous Nous mais le principe est les fini au Sénégal. Si on a les gens etc. C'est ce ont passé. Est-ce que nous continuons à accepter que les gens ont Bene tenir opposition de qui est Est-ce que vous avez fait ça Vous avez fait ça Vous avez fait ça Vous avez Marine Vous Pen Vous avez fait ça France, avez fait Vous avez parce que nous avons fait ça Vous avez Vous avez fait Vous avez législative. Vous avez Khalifa Sal du bok, Karim Fall, de bonne façon, élection législative. Est-ce que les Sénégalais, nous Quelqu'un salon. Nous poser aux questions, question. Le principe pour annuler notre candidature. pour annuler candidature. pour annuler les libertés 2011 ça va se jouer dans la rue, j'invite le peuple sénégalais à sortir. Il n'y avait pas d'autorisation. Chaque jour, nous avons une place au bilis. il n'y a pas d'autorisation. Le ça se jouera dans la rue. Et moi, j'appelle tous les Sénégalais à sortir dans la rue. C'est tout a nous manifester, alors, nous sommes nous manifestation. manifestation, est une manifestation. manifestation, est une manifestation de faire de complot. Vous savez que complot. Vous savez un complot. c'est un complot. Vous un complot. Vous savez un et les en France. Nous sommes France. en en Nous Nous en Nous en Nous en France. Nous sommes en en France. Nous Nous en France. Nous Nous en France. en France. Nous Commande politique, là. ça n'a rien à voir avec le, la justice. Procureur, ne sais pas ce qu'il tu veux ne sais pas. Quand politique de justice, c'est politique de justice. sais, tu sais, tu sais, tu pas tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, Faisons un Ousmane. Surtout sont les Surtout sont des le il Ils il dit il Sénégal. Il politique la nègre procureur forum pour Ousmane son de ce pays les le pas des c'est un complot. Si je votais la loi, je ne sais mars. Je la loi sur terrorisme. Il y a des choses appel à insurrection. Appelé à manifester, qui est un droit constitutionnel, est désormais un appel à insurrection. Dans le jargon, le lexique juridique de Macky Sall, de son procureur et de ses juges. Il faut que tu Sénégal. C'est une bêtise énorme. Moi, nous ne devons complot Ne soyez pas étonnés. Nous fomentons des faire un attentat. sais pas ce que ça signifie Dernier que dire nous un attentat Parce que nous sommes dans le contexte sécuritaire. Le Sénégal n'est pas en danger sécuritaire. D'ailleurs, vous le 4 avril, police, et qui, militaires et gendarmes, le 4 avril. Nous avons fait émission. émission. il n'y a pas de djihadistes ni de terrorisme au Sénégal. sur Parce que nous avons une armée très républicaine. Si sait a la police et police, ça a petit agent nous chaque fois Maquessal, Boumlen, Taïle. Ça a eu des limites pour parler des avions. Boumlen, Taïle. Mais c'est un complot. Il y a des forces occultes qu'on a vues jusqu'à présent. Il y a des terrorismes. Gendarmerie et police. Nous sommes plateau 4 avril. Quand nous avons eu des information. Gendarmerie et armée nous ont donné des sécurité. Nous sommes Sénégal. Macky Sall qui va pomponneron informer? Sénégal n'a pas nié sa stratégie, c'est la stratégie du chaos. troisième mandat, le un chaos. Faire des les leaders, décréter l'état d'urgence et le couvre-feu général, pour mieux justifier MIDEF. Le régime militaire de la FIBO GANDI. Pour rien n'a-t-il il y des complicités étrangères et à l'interne. Oui. qui Makissal. milices qui ont monté pour nous qu faire des jambes Nous avons une opposition qui Ce que nous avons dit, nous Nous nous avons une option première d'affrontement. Nous avons un droit constitutionnel à exercer. Un point, un trait. refuser une mascarade par rapport à nos listes. Nous avons un peu Macky que l'affrontement est inéluctable. Mais repousser l'ENCO. Si le troisième mandat commencé. Mais ce que je veux dire c'est que je veux dire que nous parce que a si si ce est. Si on peut, on peut y aller. Est que vous savez, parce que vous de raisonné. Vous avez raisonné. Vous avez raisonner. raisonné. que je lui disais qu'il Cour suprême ou Conseil constitutionnel. Jusqu'à ce que nous réformer la justice, je n'ai pas de justice au Sénégal qui a dossier qui a une connotation politique. Je n'ai pas Mais la loi, d'abord l'article de la Constitution, c'est la liberté de manifester. Les Sénégalais ne voulaient pas le Les Sénégalais, si vous avez un sénégal, il n'y a rien. Vous autorisation que vous avez une autorisation. Vous avez juste l'autorité. La loi de 1978 sur les manifestations, c'est la loi. Il faut que les autorités administratives ne interdire un regroupement ou une marche. Mais il n'y a pas de conditions. Il n'y a pas de conditions. Il n'y a pas de conditions. Il n'y Donc, l'interdiction, c'est l'exception. Ce n'est pas le principe. Mais pour moi, il faut que les conditions soient prises. Condition. Mais une moi, il faut prouver. Il y so, a menace à l'ordre public Prouver que c'est il y a qui Salif Il y a Que suffisamment de force de l'ordre Pour encadrer la manifestation Pour menacer le à l'ordre public Il Il faut Or, si vous a arrêté le préfet, c'est illégal. Il y a une menace à l'ordre public. Mais je moi, préfet a suffisamment de policiers, de gendarmes pour encadrer la manifestation. Et ce contre Cour suprême, table, il y a arrêt Rado, contre l'État du Sénégal. En 2016, Amnesty, international contre l'État du Sénégal. En 2018, Église du christianisme céleste contre l'État du Sénégal. Et en 2019, Hassanba, Biran Bari et compagnie contre l'État du Sénégal. Il yep, y même chose. L'État du Sénégal doit interdire une manifestation. La cour suprême n'est pas simplement que menace à l'ordre public, mais prouvez qu'on a suffisamment d'effectifs, de policiers et de gendarmes pour encadrer les menace aux hommes. Donc, tu n'as pas le droit d'interdire la manifestation. Donc, l'arrêté du préfet, lui-même, est illégal. Maintenant, le leader, il ne pas parce que je n'ai pas de justice. Ce que nous avons dit, c'est que je justice pas Mais justice. Mais si nous sommes en train de faire, la Cour suprême a 48 heures pour délibérer. Mais vu que ont notifié l'affaire, si nous sommes en train de faire, la Cour suprême doit se donner les moyens de, de régler cette affaire avant vendredi matin. C'est ça qui est la norme Mais nous ne Parce que je vais lancer un appel aux Sénégalais Aux militants et militantes Aux sympathisants et aux sympathisantes à tous les Sénégalais et Sénégalaises épris de justice c'est un appel à la résistance constitution moné pour nous a nous utiliser les moyens d'État pour aller au Sénégalais pour la opposition, bi, constitution mène le droit de résister Nous qui le mois de mars le valable Sénégalais fait la mobilisation Sénégalais a fait une liste qui donc, nous avons dit que nous avons un troisième mandat. Mais les Sénégalais ils ont une liste qui est mobilisée. ce déterminé le troisième mandat Absolument. Si vous avez une affaire, continuer troisième mandat force et défense. j'appelle tous les Sénégalais à la résistance. Je que vous Vous avez Les Sénégalais ont un changement depuis longtemps. Maintenant, nous sommes là. jeunesse sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. faire sommes ans. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là bamu facilement dinañu mat baram appeler publiquement massivement à la résistance face à la dictature rampante de Macky Sall je vais résumer tout ce que j'ai dit en quelques mots en français j'ai commencé tout à tout à l'heure mon allocution par éguiger la libération de Cheikh Abdou Baraka à tous ceux à qui on veut faire croire que Cheikh Abdou est retenu parce qu'il aurait, aurait offensé le chef de l'État. Je dis que ça n'a rien à voir. Il est retenu pour des considérations strictement politiciennes. C'est la tête de liste de l'alliance wallou yewi Mbaké. On est à quelques encablures des élections. Macky Sall sait très bien qu'il va perdre encore une fois Mbaké. Il pense qu'en prenant Cheikh Abdou en otage, il parviendra à amoindrir nos forces, à réduire nos forces et à se donner une chance de remporter les cinq députés du département de Mbaké. C'est la seule motivation. Il n'y a rien d'extraordinaire que cher Abdou ait dit ce jour-là. Il y a des gens qui disent pire, des gens qui appellent au meurtre. Et vous n'avez pas vu le procureur qui vient de faire son cinéma, son cirque, vous n'avez pas vu bouger le petit doigt. Et c'est dans ce Sénégal que nous vivons. Un Sénégal d'injustice, un Sénégal de forfaiture quasi quotidienne. Tous ceux qui sont avec Maki, que vous ayez détourné de l'argent pour remplir des chambres de vos appartements, que vous ayez blanchi de l'argent, qu'on vous ait pris la main dans, dans, dans, dans le sac en train euh, de fabriquer des faux billets, que vous ayez appelé publiquement au meurtre, que vous ayez insulté du matin au soir les opposants vous pouvez aller dormir tranquille il ne vous arrivera absolument rien et pour des bourgies, on prend une autorité politique et religieuse pour le mettre en prison et pour l'humilier c'est le cas de Omar Gagne, le Omar de, ce sera peut-être le cas de tout le monde si on continue à laisser faire parce qu'il ne s'arrêtera pas il est obnubilé par son troisième mandat il est prêt à marcher sur des cadavres pour avoir ce troisième mandat si les Sénégalais laissent faire, il ira jusqu'au bout. Et c'est ça, le troisième mandat, évidemment, ouvrant sur le mandat à vie. Parce qu'après, il va nous dire que c'est un nouveau mandat qui n'a rien à voir avec les autres. C'est ça qui est en train de se jouer. Il ne faut pas qu'on se trompe. Il y a des moments où c'est le peuple, tout un peuple doit se dresser. Parce que c'est des moments extrêmement graves qu'il ne faut pas laisser passer. La deuxième chose que je voulais évoquer, euh, c'était euh, la deuxième chose que je voulais évoquer euh, c'était que dans la communication je veux ramener les Sénégalais à l'essentiel parce que depuis une semaine ou une dizaine de jours ce qu'ils ont réussi c'est de déplacer le débat et ce qu'ils essaient de faire encore avec de fausses histoires de fausses histoires de rebelles ou je ne sais quoi comme dit Guy Marissania, le seul rebelle dans ce pays c'est Makissan et donc, ils ont réussi à déplacer le débat politique pour que nous oublions que le vrai véritable débat, c'était que Benno Bokoyakar ne devait pas participer aux élections et ne doit pas participer à ces élections. Parce que Benno Bokoyakar a produit un nombre de parrains supérieur à ce qui est autorisé. Et le ridicule ne, ne tuant pas dans ce pays, vous avez un conseil constitutionnel qui est le juge de la conformité à la Constitution qui vous invoque un arrêté d'un ministre pour valider une liste. C'est une honte. Et donc, il faut qu'on ramène ce débat. Benno Bokoyaka ne doit pas participer à ces élections. C'est ça le vrai débat. Et je veux que ça soit réactualisé et ramené au cœur du débat. La décision du Conseil constitutionnel est anticonstitutionnelle. Le Conseil constitutionnel est aujourd'hui une juridiction qui viole la Constitution. Et de manière générale, ce qui montre le lien qu'il y a entre la, la justice politique de ce pays L'administration et Sall et Beno C'est qu'à chaque fois que nous nous faisons une sortie Contre les décisions de l'administration ou de la justice C'est Beno Bokuyakar qui répond C'est Beno Bokuyakar qui répond Et ils disent que maintenant ils ont la police pour eux Ils ont la gendarmerie, ils ont la justice Donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent c'est ça le discours de Bernard Bokoyakar. Quelle arrogance et quelle inculture, si le, le mot existe, quelle inculture d'État. J'ai la police, j'ai la gendarmerie, j'ai la justice, je fais ce que je veux. C'est à ça que Macky Sall a réduit la République du Sénégal. Le parti État, la coalition État qui fait ce qu'elle veut, qui emprisonne qui elle veut, qui fabrique tous les dossiers qu'il veut et on nous dit nous maintenant, comme disent les jeunes, les les neutres de ce pays nous disent non, c'est pas grave. Laissez-le vous emprisonner, ça vaut mieux que de soulever les gens. Laissez-le écarter votre liste, ça vaut mieux. C'est de la fumisserie, il faut que les gens arrêtent. Si les gens n'osent pas dire à Macky Sall, arrête ce que tu es en train de faire, tu as tort et tu es en train de mettre la sécurité de ce pays en péril, mais qu'ils aient un peu de scrupule à nous interpeller. Tout le monde sait que nous sommes les victimes de Macky Sall. C'est ça la réalité Ensuite, parler de... du gouverneur de Dakar. J'ai dit tantôt à Wolof que c'est un monsieur que je connais bien, avec qui j'ai passé deux années à l'ENA. Tous les après-midi, après les cours, nous jouions au football au terrain de l'ENA. Un monsieur que j'aime bien, affable, courtois. Mais je suis obligé de lui lancer ce message. Ce n'est pas ça qu'on t'a appris à l'ENA, à la SANSAL. Ce n'est pas ça, servir la République. Et quelquefois, mieux vaut prendre ses responsabilités de, et refuser d'appliquer un ordre manifestement illégal. Parce que qu'est-ce que vous vous, vous, vous encourez comme sanction Une affectation simplement. Mais vous gardez votre dignité et vous êtes resté, avec, quitte avec votre conscience. Et c'est ça le fonctionnaire que nous voulons dans ce pays. Mais pas des gens qui appliquent. Moi, je suis sûr qu'on lui a écrit un document et on l'a dit signe. Ici, il a signé. Simplement. Et ce qu'il a dit, il sait pertinemment que c'est faux. La, les dispositions qu'il invoque, l'article qu'il invoque vous concernent vous la presse on dit, on est entré à la période préélectorale vous ne devez pas couvrir les propagandes politiques on considérerait que ce, ce point de presse est une propagande politique et vous êtes là à couvrir et vous allez couvrir toutes les activités politiques c'est ça la vérité si jeudi, vendredi, on fait un meeting autorisé ou pas, vous allez couvrir donc ça c'est des histoires ça n'a rien à voir avec la liberté pour les citoyens de se regrouper et de manifester. Ça, c'est un droit constitutionnel. On ne peut pas viser de faux articles pour, pour nous l'enlever. Et c'est pourquoi l'arrêté du préfet est doublement illégal. L'arrêté qui nous interdit de manifester le vendredi. D'abord parce que je l'ai dit et redit, le droit de manifester est un droit constitutionnel, article 8 de la Constitution. Si c'était qui le Président à l'époque, il n'y aurait jamais eu cet article dans la Constitution. Et s'il si pouvait l'enlever tout de suite, il l'enleverait. C'est un droit constitutionnel, primo. Et exceptionnellement, la loi de 1978 qui organise les manifestations a posé l'interdiction comme une exception. Ce n'est pas le principe. Mais là, encadré, la loi dit, pour que l'administration interdise une manifestation, il faut qu'il y ait deux conditions cumulatives. Ça veut dire que ces deux conditions doivent se retrouver. Vous ne pouvez pas en viser une et laisser l'autre. Et c'est lesquelles conditions C'est de dire, un, il faut que le préfet prouve qu'il y a menace à l'ordre public, de troubles à l'ordre public. Et deuxièmement, qu'il prouve qu'il n'a pas suffisamment d'effectifs. En termes d'agents de sécurité Pour encadrer et éviter cette menace Or dans l'arrêté du préfet Il s'est limité à dire menace à, à l'ordre public Sans dire quelle est la menace à l'ordre public Et il n'a pas dit qu'il n'a pas suffisamment De policiers et de gendarmes Pour encadrer la manifestation Et à chaque fois Que l'administration a pris des décisions De ce genre Et que les manifestants Ont saisi par la suite La, la, la, la cour suprême Les décisions que j'ai citées tout à l'heure en 2011, il y a Aluntine et la Rado contre État du Sénégal. On n'invente rien. En 2016, il y a Amnesty International contre État du Sénégal. En 2018, il y a Église du christianisme céleste contre État du Sénégal. Et en 2019, il y a Hassan Bab, Biram, Birambari Bari et, et d'autres contre État du Sénégal. À chaque fois, la Cour suprême a débouté ou a cassé l'arrêt du préfet en lui disant que tu n'as fait qu'invoquer une menace à l'ordre public mais tu n'as pas prouvé que tu n'as pas suffisamment d'éléments pour pouvoir encadrer cette manifestation. Ça veut dire que le préfet, ce qu'il fait, c'est illégal. Maintenant, les leaders ici présents avec les avocats vont voir la pertinence de déposer dès demain matin au niveau de la Cour suprême qui, j'en suis sûr, ne s'empressera pas à, à se prononcer puisqu'il a 48 heures et a 48 heures elle attendra vendredi à 19 heures pour sortir l'affaire probablement. Ensuite, Dire aux Sénégalais que fort de tout ça, nous maintenons notre manifestation du vendredi 17. Nous la maintenons. Parce que Maquis ne peut pas piétiner toutes les lois de ce pays, piétiner la constitution et on continue à dire non, laissons-le faire, laissons-le faire. Jusqu'à quand Jusqu'à quand Parce qu'aujourd'hui, c'est deux choses. L'injustice contre nos listes, mais... Le minimum qu'il nous restait, le droit de manifester, Macky Sall dit qu'il va nous priver de ce droit. Et c'est pourquoi nous maintenons cette manifestation. Et je veux dire aux Sénégalais que ce n'est pas parce que nous sommes obnubilés. Euh, euh, et et, et, et d'ailleurs, je viens d'avoir l'information pour vous dire combien. Cet homme est intolérant. Il a donné l'instruction au directeur de Dakar Arena pour qu'il annule la cérémonie qui, était qui devait être organisée le 18 euh, à l'honneur du président du PUR, Sérigne Moustapha -Sy, alors que l'autorisation était déjà obtenue. Que, qu que, que, que, que, que les gens ont versé, les cochons ont fait tout ce qu'il fallait. Qu'un parti ait... Euh, ça décide d'organiser une cérémonie d'hommage à leur leader, même ça, Macky Sall n'en veut plus dans ce pays c'est extraordinaire ce qui se passe si on, si on ne freine pas Macky Sall tout de suite, les Sénégalais qui sont là à donner, certains, qui sont là à donner des leçons de morale si on ne fait pas face à Macky Sall tout de suite comprenons que ce combat est perdu définitivement je voudrais dire également et nous apportons tout notre soutien au PUR, qui est un parti allié. Et nous disons à Macky Sall qu'on fera face, parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Toute cette mascarade-là, j'annule m'a tourné. Depuis quand il a annulé ses tournées Il a fait des tournées ici en pleine période de pré-campagne. Depuis quand il annule. C'est cafards-là qui disent qu'ils annulent également leurs manifestations. Quelles manifestations ils vont faire tout ça pour monter un puzzle et puis c'est le procureur après qui monte au créneau pour nous raconter des histoires. C'est ça qui est en train de se jouer. Et il pense que les gens n'ont rien compris, qu'on peut les manipuler comme ça. Alors, je voudrais dire aux Sénégalais que nous qui sommes là, ce n'est pas un poste de député qui nous fait courir. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas une histoire de « il faut impérativement que son ce soit une histoire sur la liste, que Détier, que Aïd que Habib, etc. » Certains d'entre nous, dont moi-même, ne voulaient pas être sur l'hélice. Je veux le dire aux Sénégalais. On n'est pas obnubilé par ces questions. Mais c'est une, une bataille de principe qu'on est en train de mener. Pour la démocratie qui est, qui est, qui est le produit de luttes très acharnées des décennies durant. Et c'est tout ce qu'on avait comme acquis. Macky Sall est prêt à piétiner, à marcher sur des cadavres pour avoir un troisième mandat. C'est ça qui est en jeu. Ce n'est pas des histoires de poste. Et pour cela, il y a tout un schéma de complot préparé par l'État du Sénégal. Il est bon que nous, nous en parlions ici. Et le procureur vient de poser un acte, entre autres. Le procureur de la République vient de dire à tous les Sénégalais que nos voyantes forces de défense et de sécurité ont pris un rebelle qui curieusement s'appelle Ousmane et qui serait venu à Dakar avec un conteneur de bombes pour faire exploser tout le Sénégal à partir de Dakar. Le ridicule ne tue pas. Ce procureur doit, doit avoir honte à ce moment-là en, en, en nous racontant ces histoires. Et vous voyez la corrélation avec le contexte. Le procureur intervenait, c'était un acteur politique de Bernard Bokayakar qui intervenait. Et il aurait dû avoir le courage, parce que qu'un homme doit être courageux. Au lieu de dire... Euh, Nul n'est intouchable, nous poursuivrons, etc. Il n'a qu'à dire comment qu Macky Sall m'a mandaté pour préparer un complot contre Ousmane Sonko, pour l'accuser de rébellion, de rebelle et aller le prendre. Un homme doit être courageux. C'est ça la mission qu'il a reçue. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Et je suis heureux qu'on ait glissé de djihadistes à euh, financer Partoulou Oil, euh, violeurs. Maintenant, c'est. Euh, euh, euh, MFDC avec peut-être chez moi il y a des Kalashnikov et des je ne sais pas moi, des 12-7 ou je ne sais quoi pour préparer des attaques contre les gens -16. des M16, voilà lui c'est un militaire, il connaît les armes <rire> peut-être qu'il y a ça chez moi pour préparer une, euh, euh, euh, un coup d'état contre Macky Sall. le seul qui prépare un coup d'état au Sénégal, je le dis ici et maintenant le seul qui prépare un coup d'état, qui a déjà perpétré des coups d'état électoraux parce qu'il n'a pas gagné 2019. Il n'a pas gagné les élections passées. Mais qui prépare un coup d'état présidentiel pour 2024, il s'appelle Macky Sall. Et si on le laisse faire, les Sénégalais, le réveil sera brutal. Il faut freiner Macky Sall pendant qu'il est temps. Ensuite, vous avez vu, après le mois de mars, ils avaient voté une loi ici pour dire que toute manifestation pourrait être considérée comme une insurrection. Les deux délits qu'ils préparent, c'est ça, appel à insurrection, rébellion. Ils sont allés juste pour, pour dire combien ils sont ridicules. Ma barmoire Koti Olaf, ça m'a garde corps Binu Niuah le Muzin. Binu limousine. c'était un bras droit de Salif Sadio qui l'a détaché pour mon ex mon garde corps. Limousine Muzin Binu du Barni, dites-le vous. pour la première fois. C'était un grand maquisard formé par Salif Sadio qui l'a détaché pour qu'il soit mon garde corps. Cadre, mais nous des choses, des choses, mais Donc, est ce que nous Et Il faut que les Sénégalais en soient conscients. Deux, les leaders qui sont, ils sont ils sont, ils sont de Parce qu'il y l'Assemblée Nationale. Choses, etc. Donc, tous les, tous les leaders ici ici sont concernés et sont visés. Je Sall, sais leader politique, un mouvement citoyen, un journaliste. ce qui d'accord de du Wolof. voilà. Je suis que c'est maintenant qu'on m'a dit un Macky Sall qui est nous. Moi, je suis Makisal, je suis Je suis Il Je a manifestation a samedi, nous avons faire manifestation nous, sommes nous invités. nous sommes Nous sommes invités. nous nous On est là, et c'est pourquoi nous avons voulu dire au Sénégalais que nous, on mène un combat de principe. Je m'excuse d'être long, mais c'est important qu'on se comprenne. Nous ne m'enons pas un combat pour des postes, nous ne prenons même pas les salaires quand on, quand on est élu. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Mais on ne peut pas continuer à laisser Macky Sall choisir qui va aller à une élection et qui ne va pas aller à, à l'élection. Ce qui se passe au Sénégal est impensable en France ou aux États-Unis ou je ne sais où. On dit qu'on va aller à une élection. Aucun des ténors de l'opposition ne va participer à cette élection. C'est Macky Sall qui va choisir. On dit c'est la liste des... De, de, de, des suppléants de Wall. Qui connaît les gens qui sont dans la liste des, des suppléants de Yéhu Askanu Mais c'est inadmissible. Et on ne peut pas continuer à laisser ça. Je dis aux Sénégalais et aux Africains, parce qu'il est le président en exercice de l'Union africaine. Un homme qui ne peut pas régler les problèmes élémentaires chez lui ne peut pas régler les problèmes de l'Afrique. Sall n'est pas un panafricain, c'est un faussaire. Il ne croit pas à l'Afrique, il ne croit qu'à sa petite personne... Et il veut utiliser ses fonctions de président de l'Union africaine pour se tailler une envergure internationale et pouvoir justifier demain d'un poste à, à l'ONU ou je ne sais où. Et je m'adresse à tous ces gens-là. Voilà un homme, parce que nous sommes aussi informés sur lui que lui sur nous, il faut qu'il le sache, qui serait prêt à commettre des attentats au Sénégal pour pouvoir justifier le recours à des moyens est constitutionnel exceptionnel état d'urgence couvre-feu, emprisonner les, les, les, les, les trucs et il est aidé par ça par ses partenaires étrangers, nous savons ce qu'il était allé chercher en France, nous savons ce qu'il cherche partout quand il se déplace nous savons qui il rencontre, y compris les acteurs nationaux qu'il rencontre, que ce soit connu ou pas, tout ce qu'il prépare on le sait, mais les Sénégalais le savent parce que c'est cousu de fil blanc et c'est pourquoi euh, nous réitérons ce que nous avons toujours fait. Face à un homme comme celui-là, et face à son parti, il n'y a qu'une chose qui vaille, et il attend la, le, le moindre signe de faiblesse de la mobilisation. Je m'adresse aux Sénégalais, toutes couches confondues, mais particulièrement à la jeunesse. Il n'attend que cela. La, le moindre signe de faiblesse sera exploité pour Macky Sall, pour, par Macky Sall pour dire que... le, le le, le mouvement s'est essoufflé Il pense qu'il peut prendre sa revanche Sur mars 2021 Et si les gens ne se mobilisent pas Nous, nous n'avons que notre volonté Nous sommes prêts à nous livrer au, Pour le peuple sénégalais Nous sommes prêts à porter ce combat-là Mais c'est le combat d'abord De chacun et chacune des Sénégalais Il faut que les gens le comprennent ainsi Et c'est pourquoi Il ne faut pas que la mobilisation faiblisse il faut que les gens se mobilisent massivement. Nous examinons même d'autres formes de combat, y compris la, dé la désobéissance, désobéissance civile. La désobéissance civile. Et il y aura des jours où on demandera à tous les Sénégalais à 20h de se mettre à leur fenêtre et de faire un concert de casserole. Il y aura des jours où on demandera à chacun de rester chez lui. Toutes les formes de lutte sont envisageables, mais pour le moment, nous avons... Un rendez-vous, c'est le 17. Nous appelons les Sénégalais à se mobiliser massivement et nous attendons le procureur et son complot. Voilà ce que nous voulions dire. Nous vous remercions de votre attention et nous excusons d'avoir été très long. Merci.